Bonsoir, ici Nancy Rochon de Québec Intégrité. Euh, hier, j'ai fait une vidéo pour vous mentionner un article important que j'avais découvert sur le Western Standard, qui est un journal albertain, dans lequel euh, on annonçait des nouvelles dispositions, ou des nouveaux pouvoirs que s'était octroyés la ministre des Finances, euh, la ministre des Finances du Canada, là on n'est pas au niveau provincial, on est au niveau fédéral, et euh, cette ministre-là, euh, Madame Freelance, euh, aurait euh, maintenant euh, la possibilité de modifier le montant de l'assurance dépôt euh, de nos comptes bancaires canadiens. Euh, et euh, j'ai mentionné, et là c'est un erroatum, qu'il pourrait être descendu. C'est tout à fait le contraire. Dans le fond, la loi prévoit, et j'ai vérifié dans l'article de loi comme tel, euh, qu'elle euh, qu permettrait d'augmenter la limite de protection de l'assurance dépôt. Euh, jusqu'au 30 avril 2024. Il n'en demeure pas moins que je reste sur mes positions comme quoi euh, ces dispositions-là sont inquiétantes. De un, euh, c'est un précédent que des pouvoirs exceptionnels soient donnés à, un, à une ministre des Finances ou un ministre des Finances au Canada et que ça ouvre la porte à d'autres réglementations plus inquiétantes. Et celle-ci, à mon avis, se cache dans les multiples références euh, qui sont données au niveau des lois des, euh, des euh, sociétés financières où elles doivent se conformer à de nouvelles procédures et politiques qu'elles doivent établir pour eux-mêmes afin de se protéger contre toute menace à leur intégrité et à leur sécurité. Euh, et euh, cette, euh, ces dispositions euh, dans la loi, où on en trouve 41 si on cherche toute menace au singulier, euh, sont préoccupantes. Ils sont préoccupantes par rapport à ce qu'elles ne tiennent pas compte euh, de, euh, du citoyen et que ces dispositions-là, on sait très bien comment elles sont établies en Europe où on a limité l'accès aux comptes. C'est-à-dire que c'est bien beau si on vous dit que vous avez une assurance de 100 000 mais si vous ne pouvez plus faire de retrait de 500 et plus, sans avoir à donner des justifications, c'est ce qui se produit présentement en Europe. Et si vous, êtes, euh, vous avez des avoirs dans des banques étrangères et qu'on vous dit euh, qu'on va les saisir, c'est ce qui se passe aussi dans d'autres États. Et j'ai les preuves de ça parce que j'ai une, une copine qui revient d'Angleterre, qui a des possessions en Angleterre, et elle a reçu des lettres de sa banque euh, insistant à fournir certains documents sinon son argent pourrait être gelé euh, il y a euh, des euh, aussi des dispositions dans les lois qui font que euh, certains épargnants euh, qui ne répondent pas à certains standards des banques euh, au plan économique sont carrément expulsés euh, du euh, de leur banque donc ont de la difficulté à se trouver une institution financière c'est arrivé aussi en France euh, ceux qui suivent les dossiers des banques voient que ils s'octroient de plus en plus de pouvoir Et la loi va leur en permettre de plus en plus, et ce qui est plus inquiétant aussi, de le faire sous l'anonymat. Le, euh, le, le, euh, ici, par exemple, euh, on a... Euh, euh, quand on dit que le gouvernement canadien euh, s'était donné des lois en 2020 pour prendre le contrôle nationalisé des banques, à mon avis, c'est toujours... Le contrôle existe toujours dans, cette, euh, dans le, le c 47, ou euh, s'il estime que la détention ou la propriété effective d'action d'une société par une personne pose une menace à l'intégrité et à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale euh, du ministre, peut par arrêté imposer à la personne ainsi qu'à toute personne qu'elle contrôle l'obligation de se départir du nombre d'actions. Ça, ça veut dire que si le, un actionnaire de banque euh, ou une organisation qui possède une banque refuse de se soumettre aux exigences de la loi que dictait la ministre de la, des Finances, elle pourrait carrément l'écarter. Euh, du conseil d'administration et euh, en prendre le contrôle. Une autre disposition aussi parle d'un conseil euh, de surveillance pour l'ensemble des institutions financières et des grandes, euh, des, des grands fonds, finalement, euh, du Canada. Ce conseil de surveillance-là doit veiller à ce que toutes ces organisations-là possèdent des politiques euh, et euh, des, euh, des procédures pour se protéger de toute menace à son intégrité ou à sa sécurité euh, au niveau national. Euh, là, ce que je faisais valoir aussi, c'est qu'il s'agit ici de protection pour les banques et non pas pour les citoyens. Et il faut comprendre que, euh, c'est sûr que si tous les citoyens canadiens se mettent à retirer leur argent en même temps, l'assurance dépôt est sans valeur. L'assurance dépôt est capable d'assurer une certaine somme d'argent qui serait retiré ou de faillite de banque plutôt, euh, elle serait en mesure d'assurer de, de, par exemple la faillite de petites banques. Mais si on s'en va à une grande échelle, c'est pas possible. C'est qu'une question de, de logique là, parce que ça prendrait des fonds qu'on inventerait, ça créerait une inflation énorme. Fait que vous voyez un peu le cercle vicieux dans lequel on est pris. Et comme je disais aussi dans ma vidéo, je ne conseille pas du tout d'aller retirer votre argent des banques. C'est pas la solution. Ça contribuait ça contribuerait finalement à notre perte commune parce qu'en allant tous retirer notre argent, finalement, on ne pas. Euh, euh, on, on enlève le soutien euh, à, notre, à nos dépôts. Euh, à moins que ce soit la volonté de, de ces personnes-là. Ça peut être aussi une autre façon, par exemple, de sortir, de se sortir d'un marasque gouvernemental ou d'un marasque totalitaire. Fait que ça, ça dépend un peu c'est quoi les objectifs qu'on peut avoir en tête avec cette cette possibilité là Ensuite, un autre truc ici, je parlais du comité de surveillance en page 329, il y en est question, puis on voit qu'il y a le brelon, Ça fait que dans les 30 jours qui suivent la prise d'un arrêté en vertu des paragraphes tatatatata, ta, ta, ta, ta, ta. pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise d'une part le comité de surveillance et d'autre part l'office de surveillance, puis en cas d'observation de l'arrêt, bon, le surintendant peut par ordre en joindre à une personne qui contrôle les sociétés ou une entité qui appartient à un groupe et euh, de celle-ci et de lui fournir certains renseignements ou documents qu'il croit en avoir besoin pour s'assurer. Euh que la présente loi est effectivement respectée. Ça veut dire que dès qu'une institution financière va montrer des signes de maladie, à ce moment-là, le, le, le surintendant euh, va s'assurer que les procédures sont bien respectées. Et On s'attend ici que les procédures ne, soient pas, ne sont pas publiées au public et que ces procédures-là ne, ne seraient certainement pas populaires. Entre autres, la restriction à l'accès aux comptes en banque. En fait, même si on vous dit encore une fois que vous avez une garantie de 100 000 ça n'empêche pas que eux, leurs procédures, doivent sans doute, comme en Europe, prévoir la réduction des possibilités de retrait ou le gel de compte. Fait que, il y a d'ailleurs quelque chose encore d'inquiétant qui est à l'article 527, qui est l'engagement de confidentialité, euh, page 356. Lors, lorsque, à son avis, la communication de renseignement relatif à l'engagement exige un titre euh, des paragraphes au titre des paragraphes 527, 527, 5, ou des renseignements pouvaient refléter l'existence d'un engagement pour être euh, soit posé une menace à l'intégrité ou à la sécurité de l'institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale. Le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels. Ça, ça veut dire que quand même bien que votre banque est en train de faire faillite, que vous risquez, euh, que vous serez pas Peut-être, probablement et sûrement pas informé, euh, le ministre se donne le droit de garder ses euh, renseignements confidentiels. Et Malgré toute euh, euh, disposition de la loi, mais sous réserve de, du paragraphe 3, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé par ce paragraphe, sauf conformité, avec les conditions que le ministre peut préciser dans l'engagement. On, tout ce qui est caché est merdique. Et okay. puis de plus en plus, euh, les ministres cachent leurs liens avec des compagnies privées. Les ministres cachent leurs liens, euh, cachent de l'information qui concerne la sécurité nationale sous le prétexte de la sécurité nationale aux citoyens. Et de plus en plus, on voit que ces lois-là se dirigent et je le et ça se confirme quand on voit les 40, 41 références à, euh, aux institutions financières qui doivent maintenant se protéger et avoir des procédures claires pour protéger leur sécurité et leur intégrité. Il s'agit ici de lois euh, qui, qui, qui visent principalement à protéger les institutions financières, qui visent pr principalement à protéger les grands fonds de placement, et euh, aucunement à protéger le citoyen. Le citoyen est devenu, comme je l'expliquais, une ressource. Le citoyen est devenu un aspect secondaire dans la société. Et ces méga-centors-là, qui ne sont pas des personnes, qui sont des entités créées par l'homme, euh, des entités qui calculent des dettes, qui calculent des fonds, qui sont même des choses qui sont complètement immatérielles. C'est-à-dire c'est dans notre esprit qu'on euh, donne une valeur finalement à un 20$, parce qu'en fait, le papier du 20$ ne vaut rien, et encore plus, à une valeur binaire, à des bits, à des informations, ou à un chiffre qu'on met dans notre compte de banque, qui n'a aucune assurance derrière, aucune euh, équivalence, euh, sinon un accord euh, entre personnes, un accord plutôt, euh, on pourrait dire, euh, un consensus social. Et ici, c'est le consensus social qui est en train de nous dicter, euh, nos règles de conduite est, qui est en train de nous gérer et de nous cacher de l'information c'est ce consensus immatériel qui est en train de prendre le pouvoir au dessus du bien-être des êtres humains c'est la même chose qu'on retrouve entre autres avec euh, Hydro Québec dont la force de gestion est en train de se tourner vers euh, à nourrir des data centers plutôt que à chauffer et à éclairer les gens et les personnes et les enfants d'une société le, le problème s'aggrave et euh, ça j'en démarre pas, il y a un problème grave. Fait que je voulais faire cette précision-là. L'autre vidéo, elle a été détruite et elle le restera parce qu'elle euh, a été partagée par des Youtubers euh, que j'apprécie. Mais euh, malheureusement, euh, on, on cite mal l'information, fait que je voulais m'assurer que ça soit bien, bien clair dans cette vidéo aussi. Fait que je vous invite aussi. Si vous le voulez, allez écouter l'intervention de Daniel Blanqui, euh, qu'on retrouve euh, à l'objet du projet de loi C-47 portant sur l'exécution de certaines dispositions du budget déposé par le Parlement le 28 mars 2023. C'est très récent et euh, c'est euh, jeudi le 27 avril. Et suivez le dossier aussi parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup. Euh, des dispositions ou de l'imposition de nouvelles de règles très sévères au niveau des institutions financières. Et on ne parle pas beaucoup aussi de ce qui est en train de s'installer pour la prise de contrôle de toutes les institutions financières. Et c'est pourtant quelque chose de très important, surtout dans l'actualité, actuellement, lorsqu'on sait que plusieurs banques américaines et européennes euh, sont en train de s'effondrer. Merci de votre attention et bonne soirée.